D'avoir répondu à l'invitation du comité régional de cyclisme des îles de Renoupe. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à monsieur le président du comité régional de cyclisme des îles de Renoupe pour vous accueillir comme il se doit. Mesdames, messieurs, avec vos applaudissements, monsieur Frédéric Théobard. Merci, Harry. Chers invités, chers partenaires, chers chefs d'unité, vous amis d -D qui nous accompagnent plusieurs années, Madame la Directrice du Cine Star, merci encore pour l'accueil, pour ce partenariat, les membres de mon équipe, bonsoir. Vous ne serez pas déçus cette année, il y aura du spectacle et on espère, bien sûr, un très, très, très beau vécu. Merci à tous et bonne soirée. C'est un véritable tour qui part aujourd'hui Oui, c'est un véritable tour. C'est vrai que l'an dernier, on avait déjà un peu les prémices, mais cette année, nous sommes dans un tour normal. Le tour a pris une nouvelle dimension. Comme vous avez pu voir, on, on, on présente le parcours bien en amont, sachant que les coureurs ont commencé déjà leur préparation. Là, ils ont quatre mois. Ils ne ils peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le tracé, surtout pour nos coureurs. Et euh, nous sommes en train de, de placer le Tour à sa vraie place. C'est une épreuve internationale, nous voulons vendre la destination Guadeloupe et on veut qu'au mois d'août les gens soient là. Donc euh, c'est pour ça que nous choisissons, nous choisissons des équipes qui couvrent le monde. On a des Américains, Sud-Américains, Central, nous avons Européens, nous avons des, des Africains cette année. Donc euh, ça veut dire que c'est l'Afrique entière qui sera connectée à la Guadeloupe. Et nous sommes dans, dans une démarche vraiment, vraiment de rendre la Guadeloupe attractive. On a des champions du monde en judo, en sport, en majeur. Donc il faut que cette île soit reconnue par tous. -on parler de particularité cette année La particularité, c'est que nous aurons un, un prologue à, à Capesterre. Ça ne s'est jamais fait, on était tout le temps à Pointe-à-Pitre. Et puis nous allons découvrir Karata. Je ne sais pas si vous connaissez Karata, mais Karata, les derniers, les derniers passages, on est dans 24-25%. Après deux salés aussi, plus les mamelles, je pense que là euh, on aura un profil euh, du vainqueur du tout. Après il va falloir tenir euh, les autres étapes. Mais euh, la particularité c'est qu'on va découvrir au Karata et Cousinière. Et c'est des lieux où il y a des personnes âgées qui y habitent. Donc c'est le tout à aller vers ces gens-là. Et euh, voilà. En tout cas, et puis le contre-la-montre de Saint-Claude, qui reste une épreuve de vérité à la veille du départ. Donc ça veut dire que les coureurs seront concentrés. Euh, pendant tout, tout le tour. Est-ce que nos coureurs seront prêts oui, répondre présent oui, nos coureurs seront prêts. Et puis, ils vont prendre conscience de, de la chose. Et puis, et il puis y a des points UCI. Hein, C'est pour ça que nous invitons des équipes continentales. Parce qu'ils viennent marquer des points euh, UCI. Parce qu'ils sont dans un circuit euh, continental. Et, euh, et ça se passe très bien. Nous sommes très contents de, nous sommes très contents de, de la dimension du choix des équipes. Et comme je dis, le Tour est très prisé. Tout le monde veut faire le Tour. Mais on peut pas choisir tout le monde. Mais en tout cas, on aura un Tour exceptionnel. La fête autour du Tour on va revenir Oui, mais c'est ça. Parce que comme je dis, avec la fête à Jarry, il faut que l'économie reparte. Le Tour, c'est l'économie des Guadeloupéens. C'est les petites épiceries qui, qui vivent. Et ça permet aux gens de financer l'étude de leurs enfants. Enfin, c'est ça. Le Tour n'appartient pas à Félix Théobal. Je suis dans une démarche populaire. Mais tout en respectant la réglementation, parce qu'en cas d'accident, manquement, on a des problèmes. Mais il faut que les Guadeloupéens puissent profiter de ces événements pour générer des ressources. Voilà, parce que ça leur appartient. Et puis, vous verrez que les Guadeloupéens, les coureurs, prendront conscience dans quel univers ils sont. Et euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être sérieux. ils n'auront pas des coureurs quand on est en janvier-février. Dès décembre, ils seront prêts. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà vu comment je fonctionne. Je ne suis pas là pour, pour jouer le père fouetard, mais à partir du moment où on, on prend une dimension, il faut que tous les coureurs qui prennent le départ soient compétitifs. En récompensant tous les vainqueurs du tour, oui, tout, un clin d'œil Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu, comme j'ai dit, euh, Hubert Aristé, euh, frustration, il n'a pas eu, reçu ses prix. Euh, donc les gars vivent ça et en leur vivant, je pense qu'il va falloir récompenser ces gens-là à, à, juste, à juste titre et puis on va, faire, euh, on va essayer d'évaluer le prix euh, qu'il n'a qu pas eu et, et lui remettre parce que chaque fois que a dit ça, et il, et il a gagné sur le tapis vert et il n'a pas eu ses prix. Euh, donc voilà, on, on va lui, lui remettre son maillot jaune. Hubert Aristé, tous les autres, mais lui particulièrement, on va lui offrir son prix. Mon dernier mot, un appel pour la sécurité La sécurité, c'est l'affaire de tous. On lance encore un appel aux automobilistes, aux passionnés de la route. La route se partage, mais c'est vrai que les coureurs ont besoin de cet espace pour, pour rouler. Il faut les préserver parce que face à vous, ils n'ont aucune chance. Toll le compte ce n'est pas ni pour chance. Donc vraiment, nous invitons tout le monde à, à faire preuve de civisme et, et, et, et d'être prudent. Euh, surtout pendant le tour, surtout les barreaux de course, il y a des professionnels de barreaux de course, mais des fois, les couper l'alliance, il y aura mettre d'autres monde en danger en fait. Donc euh, l'idée c'est vraiment de rappeler, tout le monde a la raison et voilà. Commandant, pour ce tour de la voix de 72e édition. Euh quel serait l'appel que vous lancerez à la population guadeloupéenne, qui aime tellement le cyclisme mais qui oublie du coup la sécurité Effectivement, le, la sécurité reste la, une des priorités majeures pour que la fête soit au rendez-vous de, ce, de cette 72e édition du Tour de Guadeloupe. La sécurité, c'est quoi La sécurité, c'est la sécurité, bien évidemment, des cyclistes, voilà. mais c'est aussi la sécurité du public. Et euh, pour que, pas que la ferveur en fait, contre, euh, de, du public qui se déplace sur le bord des routes ne dépasse en fait compte l'entendement et puisse créer des drames. On l'a déjà vu sur des courses bien plus importantes comme le Tour de France. Hein. Euh, donc, euh, effectivement, ça fera partie de nos missions que d'assurer euh, la sécurité des coureurs, mais aussi celle du public, voilà, et de le rappeler. Autre toi c'est quoi Réprimander ou protéger ah ben c'est réellement protéger. Le rôle de la, de la gendarmerie, c'est protéger la population. On est là pour assurer la sécurité et la protection de la population. Et ici, la population guadeloupéenne. On est là pour la, les guadeloupéens. Qu'est-ce que le conseil donné à tous ceux qui aiment, mais qui ne savent pas comment faire ben, tout simplement d'écouter les conseils qui vont être donnés déjà par la caravane. Parce la caravane qui va passer avant, euh, avant le, le peloton explique. Euh, il y a notamment un véhicule de la gendarmerie qui va donner des conseils de sécurité. Euh, et ces conseils de sécurité, ils sont simples. Hein, C'est de faire attention euh, à ne pas traverser euh, à l'approche des coureurs. Euh, attention à ces enfants si on y va avec des enfants, le, les garder sous surveillance pour pas qu'eux non plus se mettent en danger. Euh, faire attention s'il y a des animaux aussi à proximité pour éviter effectivement qu'il puisse y avoir des drames, qu'ils puissent euh, aboutir à, à blesser des coureurs ou, euh, ou, ou des spectateurs. Dans le passé, on avait découvert avec plaisir une sorte de corrida entre surtout les moutards et le public. On va retrouver cela C'est fort probable. <rire> Quel regard que porte la, la commune, la ville de Sainte-Anne sous ce tour Un regard positif, un regard, euh, je dirais, d'intérêt dans, dans le cadre du développement économique et touristique parce que euh, Sainte-Anne, euh, chaque deux ans, et voire même chaque trois ans, nous accueillons euh, une étape à Sainte-Anne. Le même que je suis depuis huit mois, et au mois d'août, ce sera pratiquement onze mois. Donc euh, je suis heureux d'accueillir euh, ce tour, cette étape à Saint-Anne. Et donc, euh, l'équipe que je manage, euh, nous allons accueillir euh, cette étape, le, le peloton, parce que cette période-là, c'est une période festive où nous aurons beaucoup de visiteurs. Par conséquent, euh, Saint-Anne sera joyeux euh, avec euh, euh, tous les citoyens saint année saint -Annais pour accueillir cette étape. Économiquement, est-ce une affaire intéressante pour une commune d'accueillir ou, ou le tour c'est très intéressant parce que, dans, comme je l'ai dit, dans le développement économique, nous aurons évidemment les acteurs, les, les personnes qui accueillent, qui font euh, le développement, nos restaurateurs, nos visiteurs, nos personnes, nos commerçants, certainement, ils feront certainement des recettes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir euh, une étape sur le territoire pour euh, permettre euh, le développement économique. Sportivement, il faut pas, on ne peut pas se le cacher, cet on a un peu perdu son éclat. Quelles sont que vos espérances, néanmoins Absolument, mais euh, depuis quelques mois maintenant, c'est reconnaître que, sous l'impulsion de la présidente Mayenne Esman, euh, qui est la présidente et par ailleurs euh, un de mes agents au maire, euh, donne un peu de l'impulsion au VCS, pour ne pas le nommer. Le VCS, nous avons quand même des jeunes, Vanoni. Uh, André Lubin, nous avons uh, uh, les autres qui sont là, je, je m'excuse d'oublier les noms, mais qui vont certainement cette année faire quelque chose de bien. La relève est en marche La relève est en marche. Je dis que uh, tous les jours, je, je vois que, uh, autour du uh, Crédit Agricole, nous, on, nous avons eu aussi quelques étapes auparavant, ils participent. Donc par conséquent, je pense que c'est avec les compétitions qu'ils vont arriver à avoir quelque chose de positif, uh, pour euh, le tour de la Guadeloupe. Quel serait votre souhait pour ce tour de la Guadeloupe Mon bon, souhait déjà, que tout ça se passe bien déjà, au niveau de la sécurité, que nous ayons une très belle étape, mais singulièrement que nous ayons véritablement un Guadeloupéen qui puisse gagner le tour. Hein? Donc euh, je pense que nous avons la possibilité de gagner un tour, même si j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, entre guillemets, qui viendront. niveau. Et de haut niveau, parce que je vois qu'il y a... Deux Amériques, il y aura l'Europe, il y aura même le Rwanda. Euh, donc, par conséquent, on aura quand même un beau plateau. Mais c'est positif pour nous parce que ça permet de confronter à ces grandes peintures qui sont là avec nos Guadeloupéens qui, je sais, qui sont de bon niveau et qui permettra de relever un petit peu le défi, de relever les compétitions que nous avons sur la Guadeloupe. Monsieur Baptiste, monsieur le maire, un appel à la sécurité importante pendant l'auto Absolument. Un appel à la sécurité. Déjà l'organisation, je, je compte beaucoup sur euh, le comité régional euh, des îles de Guadeloupe, mais je compte aussi sur le civisme de nos compatriotes. C'est vrai que nous avons, c'est un des manifestations sportives qui attire beaucoup de Guadeloupéens sur les abords des routes, sur, euh, dans nos routes, mais là aussi j'en lance un appel à la discipline, parce que c'est un sport qui est difficile. Mais si nous voulons avoir une réussite, eh bien nous devons être, euh, accompagner la sécurité et respecter surtout le code de la route. Et singulièrement nos coureurs, quand ils circulent, ils sillonnent, ils déambulent sur nos routes de l'Ordon. Merci beaucoup.